Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde qui va traiter de la science-fiction queer et qui va poser des questions relatives au corps, etc. Alors je ne suis pas Lady Marmotte comme c'est affiché à l'écran, mais Yann Larue. Et je vais commencer par vous présenter les invités, non sans remercier, la fac c'est rare qu'on remercie la fac, mais c'est l'occasion. Euh, non sans remercier les organisatoristes de ce festival qui ont fait un travail merveilleux et qui nous ont mis euh, en, à distance de, des quatre coins de la France, puisque c'est ainsi que nous sommes. Alors, euh, je commence par Sérian. Euh, donc, euh, euh, Serian est écrivain, il a été éditeur et actuellement, euh, il n'est plus qu'écrivain, si j'ose dire, si, si on peut dire qu'on n'est plus qu'écrivain. Il est écrivain. Euh, nous avons également Broussailles qui euh, est au tric. Très... Alors, alors, donc, euh, euh, Serian, fait un signe pendant qu'on te parle. Donc, Serian, c'est lui ici avec. Euh, sa chatte, je crois, enfin, je sais pas, voilà, et vous avez également Broussaille, euh, donc elle, autrice de jeux de rôle, et notamment du jeu de rôle euh, « Terre suspendue ». Elle a écrit beaucoup d'autres jeux de rôle également. Et nous accueillons également Célia, qui est écrivaine, et qui va organiser un festival sur le queer et l'imaginaire, il était temps qu'il y en ait un. Ce festival aura lieu à Strasbourg et s'intitulera « Fantastic Queer ». Alors, le queer, le queer, bon, ben, tout le monde ne sait pas forcément ici ce que c'est exactement que le queer. Euh, J'ai proféré une fois la phrase, euh, sur une interview de La Volte, « Le la science-fiction sera queer ou ne sera pas, une sorte de prophétie, vous voyez, façon prophète à longue barbe et en fin de compte qu'est-ce que c'est que ce queer qui va donc révolutionner selon moi et selon certains et certaines autres qui sont ici présents et présentes donc qui va révolutionner la science-fiction Eh bien le queer c'est il y a des définitions très très fines et poussées mais disons dans une première approche on va simplement dire ici que c'est ce qui remet en cause l'opposition binaire des genres euh, alors, l'opposition binaire des gens, ça paraît compliqué comme ça, mais c'est extrêmement simple. Hein, vous vous baladez euh, avec des chiens et quelqu'un vous dit « Oh, c'est une fifille ou c'est un garçon ?» Voilà, c'est la première question qu'on pose. Et même, bon, un enfant naît et on va tout de suite poser la question c'est une fille ou un garçon Voilà, vous voyez cette espèce d'obsession cette attente d'emblée, pas du tout du biologique tout le monde s'en fout manifestement du biologique mais d'emblée l'attente d'un comportement social qui correspond au fait d'être fille ou garçon et c'est ça qu'on va aujourd'hui remettre en cause à travers le bonheur d'appartenir au monde de l'imaginaire par rapport à la violence symbolique qu'on subit constamment en tant que queer dans la société alors pour ma part j'ai choisi le prénom de Yann, I-A-N avec un tréma euh, pour faire un peu américain que les Américains n'emploient pas de tréma, mais peu importe, dans un but purement, je dirais, éditorial. Euh, je me suis rendu compte qu'être une fille, ça faisait perdre la moitié des ventes, et si je voulais faire plaisir à mon éditrice, il fallait vendre des livres, et avec un prénom masculin, d'un seul coup, tout allait beaucoup mieux. Euh, le livre se vendait, j'avais un grand prix de l'imaginaire dans la catégorie « Essai », et alors que j'étais là, à rentrer misérablement, qualifiée d'ovni euh, et de, de misérable petite bête, d'un seul coup, c'était quelque chose qui... Ah, ben, qui faisait réfléchir que cette binarité, elle est binaire, mais elle est surtout euh, différentielle. Hein. C'est-à-dire que, disons qu'il y a un pôle plus et un pôle moins. Alors, malgré tout, ici, nous sommes dans une réflexion sur le travail de l'imaginaire par rapport à la question queer. Et la question que je vais d'abord poser, puisque j'ai ici, euh, Serian. Et Bruxelles euh, doit-on obligatoirement changer de corps pour s'adapter à l'attente implicite du regard social C'est un peu la première question. Est-ce que c'est ça le queer Est-ce que finalement, c'est de déjouer cette attente Qu'est-ce que vous en pensez ben, On va commencer par Broussailles, par exemple, honneur aux dames. Euh, c'est vrai que c'est une, une question que je me suis beaucoup posée. Et en fait, euh, finalement, je pense que, que l'identité, c'est soi-même qu'on... Qui les définition en fait. Et euh, les choses qui sont évidentes pour moi, si elles ne sont pas évidentes pour les autres, et eh ben, elles doivent rester évidentes pour moi en fait. Et est-ce que, je sais pas si je dois répondre toujours forcément aux attentes des autres. Euh, moi, mon premier rapport à la littérature euh, de l'imaginaire, euh, mon premier rapport à la binarité, c'était de me dire qu'il y avait, euh, on vivait dans un monde de princesses et de chevaliers. Euh, parce qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes dans la littérature de l'imaginaire euh, chez les enfants, il y a des princesses et des chevaliers, et c'était évident que je n'étais pas le chevalier. C'est évident que j'étais la princesse. Et euh, qu'est-ce que ça voulait dire Je ne comprenais pas vraiment, mais je pense que j'ai gardé cette image, euh, cette image toujours en tête, et je suis toujours une princesse, même si euh, je ne fais pas d'efforts pour euh, y ressembler, parce que je pense qu'en fait, euh, on ne doit pas forcément ressembler à une princesse, parce qu'on est une princesse. Voilà et toi Serian ah bah c'est pire parce que j'étais ni le chevalier ni la princesse moi j'étais l'enfant sauvage très jeune je me suis identifiée à mobly puis après à Rahan enfin, voilà. c'était euh, euh, compliqué quand on m'a offert ma première poupée Barbie j'avais 6 ans on était en vacances en Suisse je me rappelle et euh, j'avais cette poupée qui portait un short et un dos nu et qui avait des longs cheveux et on me dit, elle s'appelle Barbie. C'est un prénom que je connaissais pas. Donc, je vais voir ma grand-mère et je lui demande, c'est quoi Barbie Et elle me dit, c'est un vieux monsieur très méchant qui a fait mourir plein de gens. Donc, je ma poupée. c'est un vieux monsieur très méchant. Et moi, j'ai pas envie que ma poupée soit un vieux monsieur très méchant. J'ai envie que ma poupée soit une fille. Alors, j'avais absolument pas percuté que les méchants, ça voulait dire fille. Hein. Donc, euh, euh, donc j'étais là. Je dis, elle a les cheveux longs, ça pour être une fille mais elle a un short c'est donc un garçon parce que oui à mon époque aussi euh, c'était pas trop euh, permis aux filles de porter des pantalons c'était pas tellement associé et donc du coup euh, du coup j'ai j'ai décrété que ma poupée serait une fille même si c'était un garçon donc, c'est <rire> en fait, de... là non c est, c est ça non euh, binaire. On est en train de converger rapidement vers le non binaire. Et du coup, on pourrait demander à Célia tout de suite comment s'est manifestée pour toi l'urgence, je pense que c'était de l'ordre de l'urgence, de créer un festival fantastique queer. Euh, bah alors, j'ai parlé de mon, mon expérience. En fait, euh, j'ai fait mes. mes plusieurs coming out très très tard, mais il se trouve qu'effectivement, moi, le fantastique, c'était la science-fiction, c'était le seul domaine où je retrouvais des personnages qui pouvaient plus ou moins me ressembler, et c'était ni des princesses, ni des, ni des chevaliers, mais c'était des extraterrestres, c'était des robots, c'était des gens qui n'étaient pas dans le même système binaire et sexualisé dans lequel on est, et j'ai eu la chance de pouvoir comment ça, mettre des mots là-dessus euh, grâce au sublime, merveilleux essai autobiographique de Mélanie Fazi, Nous qui n'existons pas, donc sur la sexualité, donc et où elle apostrophe sexualité Et voilà de très beaux mots sur les cases. Et on parlait euh, juste avant du débat de la case homme-femme. Et c'est très bizarre, parce qu'en science-fiction, en imaginaire, on nous dit toujours, mais ne vous mettez pas dans des cases, c'est pas bien, il faut aller au-delà des cases de la science-fiction et de la fantastique. Et tu dis, ouais, d'accord, mais alors moi, je suis auteuriste. Alors, il y a certains jours, je suis un homme, certains jours, je suis une femme. Puis en plus, moi, le, le cul, ça m'intéresse absolument pas. Et, tu dis, et là, ils disent, ah oui, mais pas comme ça. <rire> et là, je me dis, euh, alors là, on va avoir un problème. Et euh, à peu près dans le même temps, j'ai rencontré un peu par hasard dans la rue à Strasbourg, euh, ce truc totalement... Euh, inédit, j'ai croisé Sabrina Calvo Et je lui ai dit, écoute, tu sais, j'aimerais bien faire un jour une rencontre d'auteurs queer, en fait, parce que je suis militante en queer euh, à, au centre LGBT de ma ville. Et elle m'a dit, ah ouais, euh, ouais, ça peut être cool. Et, et voilà. Et ça a commencé comme ça, et du coup, on va être un tout petit festival, hein, parce qu'on est en association. Euh, mais quand je vois l'accueil qu'on a, je me dis qu'en 2021, il euh, y a des il y a de quoi faire quelque chose de très, très grand et de répondre à une envie à la fois des auteurs et des autrices, mais des lecteurs et des lectrices. Je n'imaginais pas le besoin qu'il y avait sur ce genre de festival. Donc, c'est finalement assez extraordinaire quand on y pense, parce que la science elle a quand même une image encore enfin surtout la science-fiction peut-être moins la fantaisie mais quand on en parle la science-fiction les gens ils disent oh là là mon dieu des vieux mâles blancs morts dans des dans des vaisseaux spatiaux en train de donner des ordres à leurs sous-offres dans la bonne tradition militaire, on est apparemment extrêmement loin du queer. Et moi, je me rappelle effectivement l'horreur et l'abomination au moment où je suis arrivée pour la première fois dans ce milieu. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, comment ça se fait, qu'il n'y avait que des prix pour les mecs. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Où est-ce que j'ai donc atterri Donc, comment on peut expliquer ça Comment on peut expliquer qu'on est passé de, de, de cette ambiance bon, vraiment lourdingue enfin, Très, très, très masculiniste, comme on dit. Hein. C'est pas masculine, hein, c'est vraiment masculiniste. Comment ça se fait qu'on ait passé en quelques années, en si peu d'années, à une ouverture féministe, au fait qu'on a commencé à parler d'autrices, au fait qu'on s'est même permis des jeux de mots du genre autoris, autoris, euh, editoris, lectoris, etc. Comment ces mots-là euh, se sont mis à, à être utilisés Comment est-ce qu'on est arrivé à parler de chartes de bonne conduite par rapport au genre dans les festivals euh, Pour vous pour vous trois, euh, comment ça se fait qu'on en est si vite arrivé là À votre avis, qu'est-ce qui a pu changer Est-ce que c'est euh, est à cause de, du fait qu'on est dans un monde de l'imaginaire Est-ce que ça joue pour vous par rapport à vos œuvres aussi On n'en a pas encore parlé, on n'a parlé que de vos, de vos postures, disons, mais pas de vos œuvres. Euh, on vont, part le changement, je ne le constate pas. Si sur le papier, euh, sur les, sans doute pour les autres, mais en ce qui me concerne, moi, je ne vois pas la différence. Je ne vois aucun changement dans, dans ma vie d'auteur, je vois d'auteuriste s'il faut. Euh, je... Non, non, non, d'auteur, d'auteur. Autoriste, c'est pour quand on dit les deux ensemble. Par exemple, si tu dis euh, actoris, c'est les acteurs, les actrices, c'est pour... Euh, et la, la langue française adore les mots valises, hein, c'est pour ça. Donc, c'est très pratique de dire, par exemple, éditoriste. Comme ça, c'est des éditeurs, des éditrices, on n'a pas à faire le détail. Oui, mais regarde, je ne suis, suis pas un homme, je ne suis pas une femme. Donc, c'est quoi le mot pour moi euh, ben on va l'inventer hein. après tout c'est pas pour rien qu'on est dans l'imaginaire hein. il va falloir euh, falloir faire un effort linguistique hein. c est, c est, c est... Donc oui là, là tu es en train vraiment de poser la question non binaire vous. Est-ce que les deux autres vous avez l'impression que ça va mieux enfin... Il y a une... enfin indéniablement je pense qu'il y a une, une évolution alors qui vient du monde anglo saxon euh, je pense. Mmh. Euh, plus américain en fait euh, je, le re, je le remarque au moins dans le jeu de rôle euh, je pense aussi que le, le fait que l'anglais soit pas une langue qui soit aussi genrée que la nôtre hein, permet d'évoluer plus rapidement parce que tout ce problème de langue qu'on se pose ne se, se pose pas en anglais puisqu'en anglais il y a juste l'alternance la, ishi mais qui est qui est assez rapidement réglée en fait et euh, qui, a, qui permet en fait plus de, de non binarité en fait dans la langue et je pense que tout le vocabulaire qu'on qu utilise aujourd'hui, c'est souvent en grande partie des traductions ou des emprunts au monde anglo-saxon. Et toi, Célia, qu'est-ce que tu en penses ben, Moi, je pense que rien ne nous est donné. Alors, effectivement, il y a une petite évolution. Euh, moi, je vais un petit peu de temps en temps dans les festivals de l'imaginaire depuis plus de dix ans. J'ai vu effectivement, il y a une petite évolution, mais il faut gueuler. Il faut gueuler, il ne faut pas arrêter de gueuler. Euh, encore hier, il euh, y a une maison d'édition qui faisait euh, des petites présentations, c'est euh, des livres avec de la représentation queer qu'elle éditait, ce qui est très bien, elles font, elles font un très bon travail éditorial Ils ont dit « Voilà, mais on ne va pas vous dire quelle représentation il y a dans les livres, parce que c'est spoiler. » Du genre, une orientation sexuelle et une identité de genre, c'est un spoiler dans une histoire de science-fiction. Ce n'est pas Possible, c'est absolument pas possible. Arrêtez tout de suite. Idée, mais ce n'est pas enfin on a une histoire que nous, nous devons construire parce que j'en suis euh, je ne suis pas la seule. Beaucoup de, de sociologues queer le disent. Il faut qu'on se réapproprie ces histoires-là comme les auteurs et les autres histoires se réapproprient la leur, c'est normal. Mais c'est à nous de le faire. Nous, nous ne sommes pas les sujets de votre histoire, nous, pas, on n'est pas des laboratoires, on n'est pas des aliens ou des robots qu'il faut étudier dans, nos dans les histoires. Laissez-nous écrire. Et il va falloir encore gueuler. Et comme, comme les auteurs racisés, on a encore énormément de mal à avoir accès aux maisons d'édition. Euh, voilà, c'est tout. Quoi. Donc, il faut gueuler. Et euh, je ne suis peut-être pas aussi pessimiste que que rien, mais il faut gueuler. Et c'est oui. très, très fatigant. Franchement, c'est fatigant. Il faut avouer, par exemple, quand je pense... à euh... Une autrice de science-fiction qu'on a tendance à oublier dans la vie, Monique Wittig. Bon, pour vous, ce n'est pas du tout une autrice de science-fiction, n'est-ce hein, pas, cher public oui. Mais <rire> néanmoins néanmoins aux USA euh, c'est pas la couverture blanche de la littérature blanche c'est vraiment une autrice de science-fiction elle est partie aux USA et ça lui a fait des vacances, c'est à dire que d'un seul coup, à part les reines et les bateaux on foutait la paix aux gens avec la question du genre, c'est à dire a student c'était aussi bien une fille, un garçon, etc il y avait ce soulagement dont Broussaille a parlé et qu'on n'a pas du tout en France ce pays de de, de tradition genrée avec le, le, je sais pas moi, le boulanger la boulangère et le petit mitron, Alors après les gens, ils se bagarrent sur, pour des solutions hein, c'est à dire à ce moment là on met tout au masculin alors ça c'était déjà la solution d'une certaine institutrice anglaise au 18 siècle qui avait dit qu'il n'y a qu'à dire pour tout le monde et l'affaire sera réglée il y a eu le ZEI, le fameux ZEI qu'au début je ne comprenais pas du tout mais qui en fait euh, renvoie très bien aux personnes non binaires en anglais les personnes non binaires peuvent se nier par ZEI et euh, c'est un ancien emploi qui marche donc il y a une facilité euh, effectivement anglo-saxonne et comme euh, donc on peut s'accrocher d'une certaine façon au, au train anglo euh, Malgré tout, quand vous dites, et tout le monde le dit à peu près, qu'il faut se bagarrer, est-ce que vous avez quand même l'impression que le type de joie qu'apporte le queer dans votre vie, car c'est une joie, la, la, la queeritude est une joie, c'est pas seulement une théorie, ce n'est pas seulement etc., est-ce que vous avez l'impression que c'est lié à vos œuvres hein D'ailleurs, vous n'avez pas du tout encore parlé de vos œuvres, et il serait peut-être temps d'en parler, est-ce que c'est lié au plaisir que vous avez d'écrire hein, Puisque tout le monde ici, d'une façon ou d'une autre, écrit euh, comme écrivaine, euh, non, comme écrivaine, non, comme écrivaine de, de jeux de rôle, comme écrivain de, de fiction, ou, ou comme écrivaine de fiction aussi. Est-ce que c'est lié pour vous Est-ce que vous trouvez une sorte de refuge dans ce monde ou pas du tout, en fait Parce que s'il faut encore se battre, même chez les, chez les gens de la science-fiction, c'est pas évident. Quoi. Enfin, et de la fantaisie, enfin, les gens de l'imaginaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous avez l'impression que la joie. La joie que vous éprouvez à être queer, la joie éprouvée à être une princesse, un prince, un chevalier, une personne non-binaire, une personne asexuelle, etc. Ou Et une personne qui, qui définit son identité de genre par rapport à, au monde de, de, de, merveilleux de la fiction. Est-ce que c'est quelque chose qui joue pour vous dans la joie d'être queer Je ne comprends pas cette notion de joie que tu évoques. C'est pas une joie, pas. je veux dire, je suis ce que je suis et, et c'est oui. forcément une joie justement parce que parce que les autres l'acceptent pas ou, ou le comprennent pas ou le jugent euh, ou, ou me demande de le cacher. Ou, enfin, on me l'a demandé très longtemps. Euh, le le le fait de faire le coming out, ça n'a pas été toujours bien accueilli. Euh, mon mari m'a quitté entre autres entre autres à cause de ça. Euh, c'est oui. je vois pas où est la joie. C est, ah oui. Après, Mais malgré après, tout, où est Dans l'écriture, il y a il y a la possibilité de se construire l'identité et le corps qui correspondent et, oui. et, et de vivre des histoires dans lesquelles euh, eh ben, on va être accepté ou dans lesquelles la non-acceptation euh, va être le sujet du combat qui va, parce que, et qui va mener vers une fin heureuse, justement, parce que dans le livre, on a le contrôle et on peut obtenir mmh. cette fin heureuse. Mais sinon, dans la vie, tu sais… Quand j'étais identifiée en tant qu'autrice, euh, j'ai eu des éditeurs qui me demandaient de m'habiller de façon plus sexy, qui me demandaient de, de mettre mes appas féminins en avant, qui me demandaient de... Mais mon de, point dans la gueule de... Tu n'as pas eu envie de les envoyer peut-être Je me raconter parce que ça, attirait, ça allait attirer les, les, les, les acheteurs. Euh, et, et comme je ne oh. le faisais pas hein, forcément... Ben, les, les ventes, mine de rien, elles sont ressentes. Quand tu es en salon, que tu es à côté, que tu es en dédicace, assis à côté d'un homme clairement identifié comme homme, et que tu vois des, des, des, des inconnus qui passent, qui sont des lecteurs potentiels, et que euh, euh, ils expriment à voix haute, sans même aucune, aucune gêne, leur mépris pour tes livres qu'ils n'ont même pas regardés, euh, retournés, ouverts, euh, juste parce que pour eux l'auteur est une femme et que par contre, ils vont s'intéresser au livre de ton voisin parce que l'auteur est un homme, dans leur image binaire des choses, mmh. ou quand on t'explique oui. que, ah bah oui, t'as prévu une série longue, en beaucoup de tomes, mais quand c'est écrit par une femme, ça se vend pas bien, alors tu pourrais raccourcir le nombre de tomes, alors que pour un auteur homme qui prévoit un petit nombre de tomes et puis qui finalement rallonge, ah bah c'est pas grave, c'est bien, un homme savant, une femme ça vend pas. Oui, oui, ben on est bien d'accord. Ouais. Hein. C'est sûr qu'un homme pas, J'ai fait l'expérience, ça tout marche. Ça, ça pèse énormément aussi sur l'écriture. Là, je rame oui. sur mon tome 3 parce que je dois entièrement revoir ma structure, vu que comme je suis encore identifiée comme femme, il faut que je fasse moins, parce que sinon ça ne va pas se vendre. Mmh. Et Donc là on est au cœur du est un problème. problème. Le le ça des... même, et mais il est il est coincé. Il est coincé par des impératifs économiques et commerciaux qu'il ne maîtrise pas. S'il si, si, si, si était oui, libre, bah et, mieux. Euh, et, et, je... et Gélia je... et Brucelle, comment vous faites oui, euh, Moi, je rejoins assez, assez sérieux, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui a été remarqué très, très vite. Euh, on a la littérature de science-fiction et de fantasy pour adolescents et à jeunes adultes qui s'est développée, et c'est très bien, franchement, parce qu'il y a des pépites là-dedans. Mais mmh. voilà. Euh, et va, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la trilogie de Quechiel de Jacqueline Carré. Une espèce de soft-porn fantasy, très bien. Elle est classée en adolescent. Pourquoi oui. Parce que c'est Jacqueline. Mm -hmm. Et on se retrouve avec les autrices et les personnes euh, queer, les histoires queer se retrouvent automatiquement classées en young adulte. On n'a pas mm. la porte de la littérature pour adultes de fantasy, et, de certaines maisons d'édition de l'imaginaire se ferment quand tu es une personne queer ou une femme. Ah, J'y suis entrée parce oui. qu'à l'époque on ne le savait ouais. pas, mais moi je ne le savais pas. Mm -hmm. Maintenant je ne sais oui. plus trop où est je... je... ouais, ma tu... oui. bah, moi Oui, mais j'avoue. pardon. Le, le jeu de rôle, enfin, tu, tu parlais de joie, mais pas forcément. Moi, c'est plutôt une libération ou une évasion. Et le jeu de rôle m'a permis quelque chose que, ben, qu'aucun autre média m'a apporté. C'est-à-dire que c'était un jeu dans lequel on me proposait de jouer un rôle. Et je me suis dit que c'était super facile parce que je joue un rôle au quotidien. Donc, euh, c'est. Et en fait, ce qui est agréable, c'est que dans le jeu de rôle, j'ai pas à jouer un rôle, en fait. Il suffit que je sois moi-même, en fait. Parce qu'on peut justement jouer, enfin, jouer quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, ça peut être soi-même, en fait. Puisque, puisque je joue un rôle au quotidien en fait, euh, dans lequel je suis un peu prisonnier, un hein, corps dans lequel je suis un peu prisonnier, eh ben, en fait, je trouve dans le jeu de rôle le, la possibilité de, de m'évader en jouant un, en me jouant moi-même en fait, et en étant ouais. beaucoup plus, euh, plus naturel. Et c'est vrai qu'en fait, après je, je constate aussi que la jeunesse a changé aussi. Moi je trouve que le changement vient rarement par les vieux, hein, plutôt par les jeunes, et, et la jeunesse a beaucoup changé. Enfin, je, je regarde le, les, les collégiens autour de moi qui, enfin, il y a 20 ans, ne euh, savaient même pas ce que voulait dire le mot « gay », qui aujourd'hui se sont appropriés le mot « trans » et le mot « intersexe ». Et mmh. euh, je trouve que là, il y a une espèce de… En fait, J'en suis pas à ressentir une joie, mais j'en suis à ressentir un, un, un petit plaisir, en fait, de, de me dire qu'on est dans une société qui évolue doucement. Alors, euh, nous, on verra peut-être la trace de cette évolution qui nous a marqués mais, mais j'en viens à croire qu'il y a des, des choses un peu positives qui arrivent. Alors, je ne dis pas de, pas de… jamais de la nomenclature, jamais du haut, hein, ça vient toujours du bas, mais ça ça ébranle un peu, je trouve, pas mal de certitudes, en fait, chez, chez la plupart des gens. Quand j'entends des gens autour de moi, enfin, en jeu de rôle, se définir comme pansexuel ou, ou quoi que ce soit, et, et sans que ça pose question autour, en fait, euh, d'une génération qui a 20-30 ans, je pense que c'est des choses qui, qui me rassurent, en fait, qui m'apaisent beaucoup, en fait. Oui, oui, parce que tu, tu continues à jouer un rôle dans le, dans le civil. Et d'ailleurs, oui. tout le monde joue un rôle. C'est hein, ce que, ce que Cicéron appelait l'éthos. Hein. Euh, mm -hmm. Évidemment, hein, quand, quand on doit défendre un criminel et, et qu'on est en train de dire « mais il a eu une enfance tellement malheureuse ». Vous comprenez pourquoi On n'est pas en train d'être authentique. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, l'éthos, effectivement, il y a un jeu sur l'éthos, un petit piscine des éthos. Bon, malgré tout, effectivement, c'était un peu provoque de ma part de parler de joie, de jubilation, d'être queer. Euh, on sans beaucoup de difficultés, surtout quand on est au milieu des, comment dire, de l'hétéronormativité violente avec, euh, disons, d'un côté euh, le, enfin, bon, j'allais dire la structure sociale, hein, décrite par exemple par euh, Sylvia Federici, c'est-à-dire les femmes euh, au, font un travail euh, non payé, non considéré dans le produit national brut, euh, qui vient de leur, euh, dès qu'elles sont nées, elles sont construites pour euh, faire la vaisselle, faire le machin, etc., etc., de façon à parce que le travail gratuit fasse continuer le capitalisme. Enfin, C'est une analyse peut-être un peu rapide là, mais il y a quand même euh, effectivement cette violence symbolique constante qui euh, fait que les hommes sont considérés comme supérieurs et les femmes comme inférieures. Euh, laisse peu de place pour les personnes asexuelles, pansexuelles, euh, et autres euh, non-binaires, hein, surtout non-binaires, c'est une catégorie très très difficile à tenir, hein, une des plus difficiles, parce que d'ailleurs on est comment quand on est non-binaire physiquement Vous voyez, c'est ça euh, la question qui se pose aussi. On grosses... <rire> oui, oui, oui, non mais c'est ça, euh, on peut... Euh, mais ce que je veux dire c'est que euh, souvent il y a, y a une sorte d'uniforme, Beaucoup de. Maintenant, comment ça commence à se fait, quoi? Bon, on est censé avoir un peu l'uniforme de sa catégorie, et ce dont vous parlez, c'est des cases, hein, du problème des cases, etc. Mais alors, dans vos travaux de fiction, que ce soit un travail de. de de création de jeux de rôle que ce soit un travail de fiction narrative est-ce que euh, votre comment s'exprime votre queeritude euh, est-ce que il y a une espèce de fierté de queeritude est-ce que pour vous c'est ça va de soi est-ce qu'au contraire euh, c'est quelque chose que que vous refoulez enfin est-ce que ça vous vous pouvez parler un peu de de ce que vous écrivez par exemple je sais pas on commence par Célia <rire> euh, bah écoute, bon, alors moi j'ai pas encore euh, publié, enfin euh, si j'ai deux romans en auto-publication J'ai oui. surtout publié des nouvelles euh, La première c'était, une des premières c'était chez Hydromel euh, Et en fait je me suis rendu compte que la plupart des nouvelles que j'ai écrites Soit c'était des, des nouvelles totalement pulp Donc qui se basaient sur des euh, structures très, euh, très téléphonées c'est très très drôle à, à écrire, soit je parlais des enfants. Donc ça a été le cas chez Drommel, ça a été le cas euh, pour le bal des Méduses euh, chez Grive d'Ancre, parce que ça a un côté extrêmement rassurant. Je ne savais pas encore à ce moment-là que j'étais non et que j'étais asexuelle. Et euh, depuis, euh, j'ai dû passer par une phase de lecture de fiction euh, non imaginaire et d'essai, euh, pour m'y retrouver un petit peu pour, sur mes pattes. Et le roman que je suis en train d'écrire, ben, c'est une trilogie, c'est de la fantaisie urbaine, il y a des vampires, il y a des chasseurs de vampires, c'est hyper balisé. Mais mes personnages sont ceux qu'ils sont. Mmh. Ils, sont ouais, ils sont asexuels, ils sont, ils sont gays, ils sont, ils sont trans et c'est ça la liberté parce qu'il y a 15 ans quand j'ai commencé euh, où je voulais proposer des manuscrits de mon futur euh, best-seller on me disait bah écoute si tu veux que ça se vende alors on va pas, on va pas parler du nom d'auteur pas encore mais on m'a dit ouais bah écoute il faut que ce, ton héros bah, ce soit un jeune garçon hétéro blanc oui, et je, je pense que pendant très très longtemps ça m'a beaucoup bloqué. ou alors il faut être que... euh, une héroïne de fantaisie éthérée et ce qui ne m'intéressait pas non plus quoi, en fait, du tout oui, donc euh, voilà une porte de sortie, l'auto-édition, ça fait des trucs absolument fantastiques, euh, ça fait des, des textes extraordinaires, et euh, entièrement libéré des carcans qui sont encore les carcans éditoriaux. Moi je me rappelle effectivement la Vestale du Calix, c'était des lesbiennes... Le deuxième, c'était lesbienne un peu voilée, ça ne se voyait pas trop, mais le deuxième qui s'appelait « Une fille geek », là, c'est pas passé, parce que ça n'allait pas. Donc, je confirme cette... Mais euh, moi, je me souviens, alors... la première fois que j'ai lu un roman qui me ressemblait, c'était « A des de Francis Bertolot, je me suis dit « Ah, tiens, on peut écrire ça ?» Et oui. euh, ça a été libérateur, quand même. C'était wow. « Ah oui, donc en fait, on peut... <rire> » Oui, oui, mais heureusement, il y a de plus en plus de d'éléments. Enfin, il y a de plus en plus d'auteurs qui peu à peu marquent, commencent à marquer des des petits jalons qui permettent de de s'accrocher, de s'identifier, ou de s'accrocher un peu comme quand on grimpe comme ça. Donc, il y a, a cette choses-là. Je pense, je pensais à Lizzy, Lizzy Croke qui disait elle-même, qui dit toujours "Bon, j'ai écrit des romans comme ça parce que je les trouvais nulle part. Alors, j'ai bien été obligée de les écrire." Donc, il me semble cette phrase là aussi pour m'arrondre qu'elle soit, etc. T'éprouves ça, toi, c'est rien par rapport à tes œuvres, à bah, tes écoute, personnages si Tu prends ma série, le livre de l'énigme, mon personnage oui. principal, c'est Redan. Euh, tout le monde le prend pour une fille. Ça lui arrive même, il y a un chapitre dans lequel il se déguise en fille alors qu'il est encore enfant. Il trouve ça extrêmement drôle. Ça lui permet justement de, euh, de, de, de ne pas se faire remarquer parce qu'il a un genre de beauté qui fait que euh, justement, bah, c'est associé à, à la féminité, alors qu'il est un garçon et qui se sent garçon, mais euh, euh, en se déguisant en fille, et ben, du coup, euh, il ne choque plus, on ne le remarque plus. Donc, ça lui avait permis de, de se déplacer dans une ville euh, de façon plus, plus safe, on va dire. Mais, euh, mais sinon, euh, je, ce côté « je suis un garçon et tout le monde me prend pour une fille », c'est complètement une transposition de ce que je ressens. Donc, je réponds aux questions que je me pose et je cherche des solutions aux problèmes que je ressens et que je rencontre, euh, aussi au travers de ce que mes personnages vivent. Et oui, je vois. Voilà. <rire> J'étais en même temps en train de lire une question de, du chat que, oui. que nous allons poser à tout le monde, ce qui expliquait ce léger flou. juste... Ouais. Oui, euh... vas-y je, je me rends compte aussi qu'il y, y a un poids en fait qu'on s'impose à soi-même et que la société nous impose à nous-mêmes. Moi, je m'étais rendu compte en fait, en... alors du point de vue statistique, en fait, toutes mes intrigues, il y a un moment, je... il y a quelque chose qui me choquait dans, dans mes intrigues, c'est que tous les personnages étaient masculins. Et en fait, je, je m'étais, j'avais, cons... enfin, absorbé en fait complètement cette cette chose-là, et je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les intrigues que j'ai autour de moi, les, les personnages étaient masculins dans la fantaisie et mm -hmm. euh, que même statistiquement, je me suis amusé à reprendre toutes les intrigues que j'avais écrites euh, statistiquement pour voir. Et en fait, les seuls personnages féminins qu'on trouvait, c'était euh, soit des prêtresses, soit des prostituées. Et euh, dans la littérature de fantasy, ça devenait un, ça devenait un peu un même. Et donc, j'ai dû me forcer moi-même à euh, changer le genre des des personnages dans l'intrigue, tout simplement de façon comptable, pour me dire, eh ben déjà. Assure-toi toi-même d'avoir une égale présence des hommes et des femmes et sur des rôles qui ne seront pas forcément euh, genrés. C'est-à-dire que ça peut être, il peut y avoir une forgeronne dans un village, il peut y avoir. Euh, et mais c'est, ça a été vraiment en fait un travail nécessaire parce que je me rends compte en fait que que par défaut en fait, c'est des questions qu'on se pose même pas en fait. On a une société qui est tellement masculine qu'en fait on a transposé tous les rôles essentiels comme des rôles masculins. Oui. Et c'est oui. soi-même, même, même quand on se pose des questions soi-même, on est victime soi-même de cette espèce de, de carcan qui fait que, bah, par défaut, un personnage va être masculin. En fait. oui. Je et pour ça que j'ai Oui. oui. Vas-y, vas-y, vas-y, euh, surtout. Vas justement, là, dans, dans, dans la société dans laquelle évoluent mes personnages, dans le livre de l'énigme, c'est une société masculine. Et le rôle de Seredan c'est de ramener l'équilibre. Et l'équilibre, ça se traduit dans l'énigme par euh, « ramener l'âge des sorcières » et donc euh, redonner du pouvoir aux femmes. Et tous les rôles euh, euh, de, de, de premier plan dans la Guilde des Mystiques sont interdits aux femmes lorsque lui, il arrive. Et il euh, y, y a un personnage, Mabève, qui a réussi à se faire passer pour un homme en utilisant des sorts d'illusion. s'est fait passer pour son frère qu'elle a tué pour prendre sa place et rentrer dans ce séminaire et, et étudier et avoir accès. Et puis, malheureusement, bah, quand elle a, elle a eu ses règles, elle, elle a fini par être trahie à cause de l'odeur du sang et donc elle l'a payé extrêmement cher et euh, ça a eu même un impact sur sa santé mentale et même si, euh, si Sérédane va, va lui réparer son corps il n'arrivera pas à lui réparer son esprit et elle va devenir un antagoniste pour lui mais, euh, mais, mais, mais, mais, mais justement on, on est obligé quelque part de partir d'une société masculine parce qu'on est nous dans une société masculine et, et, et, et, et de réfléchir à comment, comment on peut faire une transformation pour aller vers une société plus, plus équilibré et, et plus idéal que nous n'avons pas encore dans le monde réel. Célia, tu as quelque chose à ajouter Oui, mais en fait, ça, ça, on parle d'une culture qu'on a depuis enfant, puisque de toute façon, quand on commence à, voir des, à sortir des contes et des histoires pour enfants, histoires pour petites filles, histoires pour, histoire pour petits pour petit garçons, euh, moi, le, moi je, si j'ai grandi dans les années 80-90, ben, je regardais les films d'action de, de soft SF et de fantasy qu'il y avait au cinéma, ben, pour me projeter dans le corps du héros ou de l'héroïne, ben je m'adaptais au fait d'être un bec. » Euh, voilà Marty mcfly c'est un des premiers que j'ai vu au cinéma je crois que même c'est le premier que j'ai vu au cinéma les, des lives et, et voilà et, et c'est très c'est à la fois très drôle et je trouve que c'est un peu dommage quand on dit aux hommes ben bah voilà habituez-vous à voir des femmes ou des personnes courir ce grand écran ils disent ah oui non on peut pas s'identifier oui mais nous ça fait 40 50 60 70 ans qu'on le fait on y arrive hein. c'est pas grave c'est voilà c'est tout c'est non, Je, oui, on, nous, on est vachement, oui. on arrive vachement à s'adapter en fait, puisqu'on le fait petit tout petit. Oui, ça me fait penser à histoire de dinosaures à lire à mon petit garçon. Entre parenthèses, dès trois ans. Vous trouvez ça sur Amazon. Alors moi, je regarde les commentaires Amazon et les gens disent Ah, c'est merveilleux, mon petit garçon adore, c'est merveilleux. Les gens, ils n'ont aucune réflexion, mais alors aucune. Donc on dit Oh là là, euh, euh, l'humanité ne peut que progresser. Elle part de si bas, hein. euh, c est, c est, si je puis dire. Bon, voilà. Enfin bref. Donc du coup, euh, est-ce qu'il y aurait des petits moyens pour changer ça euh, Par exemple, d'essayer de mettre tout au féminin majoritaire. Hein, ce que propose Eliane Vienneau. Le féminin majoritaire, c'est-à-dire, vous jaugez votre assemblée, vous dites, ouh, il y a plus de femmes que d'hommes, et ben, on va dire elles. Et, euh, s'il y a plus d'hommes, on dit ils. Vous voyez, on est super égalitaire. S'il y a là, le même nombre de femmes et d'hommes, tout ça des assignés, hein, c'est pas les femmes, les hommes, c'est les assignés hommes et les assignés femmes. Je crois qu'il faut mettre ce petit préfixe assigné, c'est-à-dire, pour manifester la violence symbolique à l'œuvre dans, dans la société. Donc, en fait, euh, si jamais il y a moitié, moitié, bon, ben, peu importe, vous voyez, c'est le côté un peu cool du truc. Alors, il y a des trucs avec les chiens aussi. Quand vous rencontrez un chien, vous l'appelez « elle ». Vous dites « oh, elle est jolie !» Et du coup, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire « ah oh, mon Dieu, mais c'est un mais c'est un chien, ce n'est pas une chienne hein. ». Donc, ça fait peut-être prendre euh, parler des animaux comme euh, Von Harburg, les animaux, euh, LES. Hein, euh, euh, donc, euh, effectivement, les mammifères, c'est des animaux, c'est « elle ». Euh, ce n'est pas, pas des, des hommes. Hein. Les hommes n'ont aucun intérêt à penser simplement à l'ADN mitochondrial hein, qui permet de remonter des générations et des générations jusqu'à retrouver les sept Èves primitives euh, qui ne sont pas des Èves naturellement qui étaient des femmes comme tout le monde, sauf qu'elles ont eu deux filles et qu'elles ont créé une sorte de lignée mitochondriale. Donc, il euh, rend... bon, y a des gens qui passent par la déesse, hein, la figure de la déesse pour réhabiliter le féminin, etc. Bon, on tombe vite évidemment dans les clichés, hein. je pense que vous allez être d'accord et là, on retrouve, disons, ben, Marion Zimmer-Bradley, hein, je veux dire, la pauvre Morgane qui est là sur son île à faire « Et pendant en ce temps-là, les, les hommes prennent le pouvoir. Bon, je vais peut-être un peu vite. Alors, il y a euh, quelques questions que je vais vous poser qui sont arrivées entre-temps. Euh, la première, c'est clair, c'est « expérimentez-vous des identités de genre ?» autres des identités de genre, autres dans vos œuvres. Je pense que vous avez partiellement répondu à la question, mais justement, est-ce qu'il vous arrive de vous aventurer Est-ce que ça vous aide L'écriture, la, la construction, le jeu, le, jeu, pas vidéo, si, le jeu vidéo, le jeu le vidéo, le GDR, hum. ça aide aussi. Ça aide, oui. Ça aide à se sentir moins seul avec les la... rpg Dans le MMORPG auquel je joue, je me suis fait mon corps idéal. Hum. Et c'est très drôle parce que... Il euh, y a plein d'autres joueurs qui le prennent pour une fille. Ah oui, autrement dit, c'est euh, le, le jeu vidéo est un, c'est peut-être encore mieux que le JDR pour ça, à votre avis Il y a, a des... l'esthétique que je lui ai faite, qui est l'esthétique euh, qui, qui correspond à mon image mentale. Mmh. C'est un homme, mais c'est pas un homme euh, type macho, tu vois. C'est un, un homme princesse, oui. Et je, je mmh. me sens jamais autant féminin que quand je suis homme. Alors qu'en tant que femme, j'arrive pas à être féminine. C'est c'est compliqué. C'est mmh. ça que c'est vraiment. Oui, euh... mmh. oui c'est ça. C'est l'idole de ma jeunesse, le, le Rocky Horror Picture Show. Comment, comment mmh. il s'appelait le gars Tim Curry. 30... Tim Curry. Ouais, euh, oui. Alors C'est vrai qu'on parle beaucoup de joie, euh, on peut aussi parler de tristesse, hein, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui, qui en meurent. Enfin, c'est pas toujours drôle d'être queer, on est bien d'accord, c'était un peu provoque. Je passe quand même à la deuxième question avant de revenir sur ce point. Et C'est une question de Katie Stewart. « La nécessité de combattre pour faire accepter ces facettes de votre identité ne vous enlève-t-elle pas la liberté de créer sur d'autres thèmes ?» Euh, effectivement, euh, c'est le problème du roman à thème, euh, du jeu de rôle à thème euh, ou du tout ça. Alors, personnellement, en fait, je, personnellement, je pense que toutes les dif... toutes les discriminations fonctionnent de la même façon, en fait. Donc, en fait, quand on lutte pour une discrimination, on en vient à s'intéresser aux autres formes de discrimination. C'est n'est pas, pas possible, c'est pas possible de dire on va enfin on va enfin euh, on va on va s'intéresser à la question homme-femme sans s'intéresser à la question euh, euh, blanc-noir sans s'intéresser à la question euh, riche-pauvre sans s'intéresser à la question gros-maigre parce que c'est des choses qui qui résonnent à chaque fois puisque les, en fait ce qu'il y a de commun dans toutes les discriminations c'est les mécaniques de discrimination parce que au, au final quelle que soit la raison pour laquelle on nous discrimine euh, on le fait de la même façon en fait donc les, les bourreaux sont les mêmes les victimes sont à chaque fois différentes mais les bourreaux sont les mêmes et les mécaniques sont les mêmes donc dès qu'on s'intéresse en fait à une forme de discrimination, on en vient à s'intéresser aux autres et je pense, pense qu'on a peut-être un avantage euh, parce que quand une personne non concernée par la discrimination écrit sur une discrimination bah, des fois elle se plante, souvent même elle se plante euh, nous on, on sait comment on peut nous écrire et comme on nous a souvent écrit mal, les critiques qu'on peut se prendre quand nous écrivons sur une autre discrimination, on peut les prendre mieux. On peut mieux. Il y a toujours cette idée de s'adapter et d'accepter une critique, d'accepter de se remettre en question. Parce que déjà nous, on a remis souvent plusieurs fois nos propres idées en question, souvent notre propre positionnement politique aussi. Et du coup, on, on s'adapte peut-être plus à, ce, à une personne qui me dit bah voilà là tu as voulu traiter du racisme mais en fait tu t'es un peu planté et puis tu fais un petit peu d'exotisation quand même essaie de revoir ça et on va le comprendre parce qu'on va pouvoir euh, avoir lu un autre bouquin en disant oui bon là euh, excuse-moi euh, euh, ta ta femme lesbienne elle fait vraiment camionneuse mais elle fait que ça quoi et ça ça ça fonctionne pas mm. et c'est pas bon donc je pense qu'il y a peut-être ça après je dis disais hein, peut-être parce que euh, pour être aussi militant dans une <rire> association LGBT, je sais que excusez-moi de la grossièreté, des cons il y en a partout euh, <rire> voilà. Et, bon. voilà on a peut-être ça <rire> et pour répondre à la question de Kitty euh, comme j'ai dit, on écrit de la science-fiction, de la fantasy, nos identités sont nos identités, l'identité les, les de nos personnages et l'identité de nos personnages on, nous en faisons un combat, mais nous avons des histoires autour aussi en fait, on, nous n'écrivons pas forcément des livres manifestes Absolument. Et tu as l'impression que peut-être, justement, quand on commence à, à faire preuve, là on a parlé vraiment d'intersectionnalité, hein, tout à l'heure à travers ce que disait Broussaï, c'est-à-dire la, la convergence ce, le, des, des, des discriminations, euh, du coup, euh, et là je reviens sur ce qu'a dit Célia, ça veut dire que du coup, euh, Célia porte sur son dos, euh, si j'ose dire, le, le poids du cuir, euh, et du coup, les gens, ils ont tendance à pointer et à dire, oh, pas beau le queer, euh, beaucoup plus que, cest dire que, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... Euh c'est très curieux de voir. C'est vrai que les gens pointent comme par hasard. Dès qu'il y a du queer, les gens pointent, pointent, pointent et, ag et agressent beaucoup plus. Alors que si vous êtes un mâle blanc mort euh, bien confit dans ses années 50 avec cravate, et bien lavé sur lui et bien propre, à ce moment-là, les gens vont dire « Ah, oh, votre œuvre est extraordinaire !» sans réfléchir une seconde. À, Même si à on n'est pas propre hein. Oui, oui est-ce que, que ça implique des, comme violence syndrome Il a des auteurs antisémites et racistes, il hein, n'y a pas de souci. Oui, ça. ça. C'est encore, encore récemment, hein, donc. Oui, hein, donc, être mais, artiste, en fait. Oui, être blanc, ça aide. Oui, être oui, blanc et mec, ouais. alors là, il n'y a pas. Euh, mm. C'est ça, il n'y en a pas d'autres. Enfin, enfin, toutes les gloires sont blanches et, et masculines, hein, c'est clair. Euh, et, et puis, blanche et masculine, 6 Surtout pas trans. C'est hein, non. Euh, je... en fait, ah, à moins de à moins justement d'avoir un passing comme on dit absolu et que on cache euh, son secret euh, le mot passing venant comme on le sait euh, de l'univers ra racial ra racisé euh, c'est l'idée que les noirs certains noirs peuvent passer pour blanc euh, on, on, là la violence symbolique elle est à son comble hein, avec ce, avec cette notion là qui est pourtant très courante chez les trans hein, qui n'arrêtent pas de parler de l'autre rive euh, l'idée que bon il faut faire un certain nombre d'actions euh, qu'on donne aux, au social comme un cadeau pour le social quoi, de, voilà tu, Je euh, oui il faut se transformer pour être conforme à l'image que, que les gens développent est-ce qu'il y a d'autres questions là non pour l'instant il y a euh, non. Non, bah pour l'instant il y, y a pas d'autres questions donc faut pas hésiter à poser des questions sur le chat qui qui est, je le rappelle à tout le monde, sur sur Facebook. Mmh. Et, pas, et forcément, le chat est coupé sur... Ça peut surprendre, hein, parce mais... que les gens cherchent péniblement le chat sur sur YouTube, mais en fait, c'est... Donc, alors, euh, donc la, la joie d'être queer, elle est forcément euh, tempérée par le fait que... Euh, enfin, les, je veux dire, les, les gens meurent, les mmh. les trans sont assassinés, les, les personnes non-binaires se heurtent constamment à à des violences de toutes sortes, à commencer par la violence de la carte d'identité, etc., ils sont peut-être tout le temps obligés. Oui, j'ai une question au fond de la classe. Allez, vas-y, c'est rien. Vas-y, oui, parle. Dire ah. que, que, pour rebondir un peu aussi ce que, avec, avec ce que disait Célia, comme quoi, bah, des cons, il y en avait partout, euh, même au sein de la communauté queer, euh, il y a des groupes qui se déchirent entre eux, je veux dire, des gays, transphobes, il y en a. Euh, oui, oui, les, bah, oui. Des TERF, il y en a. Enfin, je veux dire, c'est c'est même même entre nous on a dû, on n'est pas tous acceptés pareil mmh. et et, et, et c'est pas évident du tout donc c'est bah, pas forcément enfin, est-ce que c'est si grave alors c'est vrai que les gens se trompent hein. ils attaquent la, la, la copine ou le copain au lieu d'attaquer le, le système alors, ça, par vrai. exemple il oui. y, y a des trans qui considèrent que si tu te fais pas opérer tu n'es pas trans oui mmh. oui mais et euh, et donc, allez, oui, voilà, les, les, les terfs, c'est vraiment l'horreur, quoi. On, et puis en plus, dans le milieu de l'imaginaire, on en a une supportrice adoubée mmh. internationalement et c'est insupportable, quoi. C'est ouais, moi j'en ai j'en ai des frissons, quoi. C'est Après mais du un, coup, coup quand les caméras ouais. se sont allumées et que j'ai vu la composition de notre table ronde, première chose mmh. à laquelle j'ai pensé, c'est n'y a, y a personne de couleur. Non. Mmh. Non, ben bah oui, oui. Comme dur, quoi, oui. tu vois, c'est oui, on va écrire, comme disait Broussaille, on va écrire entre autres sur ça, parce que ça nous compose, c'est présent dans notre esprit, donc nous on ne l'occulte pas, nos personnages le sont, mais on... on est sensible à toutes les luttes, effectivement. Donc euh, voilà. Oui. Et on essaye, euh, bon, nous on est blanc, donc on essaye d'être des alliés, parce qu'on ne peut pas parler pour euh, pour les personnes concernées sur ces domaines là, puis on va parler sur les domaines qui nous concernent, et puis euh, puis voilà. Mais c'est pas pour autant qu'on va l'occulter de, de nos œuvres. Oui, bah de toute façon, oui, c'est clair. Mais alors du coup, euh, bon, du coup, euh, comment dire, euh, le festival Fantastic Queer, euh, il va peut-être apporter un entre-soi malgré tout qui pourrait dépasser ces querelles. Le, le, je, je sais pas. Hein, ah, je alors sais pas. bon, euh, ce, nous, ce qu'on a décidé au départ de Fantastic Queer, c'est euh, Déjà, ça se passe dans une association LGBT mmh. pas dans, et pas dans une grande salle, Alors déjà parce qu'on n'a pas de soupe, parce qu'en plus, il y a quand même le cadre politique. Euh, et on a décidé que pour les invités, euh, ce ne serait que des « own voice », donc que des personnes concernées. Euh, alors, du coup, il faut que les auteurs et les autrices soient « out euh, », donc euh, revendiquent leurs leur identités. Et euh, la deuxième, le deuxième pas qu'on a fait, c'est… Euh, moi, j'étais très… Je connaissais beaucoup enfin, un certain nombre d'auteurs queer euh, dans le milieu de l'édition SFF. Maintenant, euh, j'ai euh, un couple d'auteurs qui a écrit un super roman steampunk, mais qui l'a écrit chez Juno Publishing, donc dans une maison d'édition queer. Donc, mm -hmm. on va déjà se faire croiser ces deux euh, mondes de l'édition. Parce que la, le monde d'édition LGBT, euh, ça reste une édition niche encore plus que la SFF, euh, puisque celle-là, on ne la retrouve plus à la FNAC. Elle y a été il y a 20 ans, elle n'y est plus du tout. Euh, et la troisième étape, ça va être de faire devenir des auteurs et des autrices auto Donc, en fait, il y a un entre-soi. Pour le il y a un entre-soi, oui, on me l'a déjà dit. Mais pourquoi vous vous, vous, vous divisez encore C'est pas la question, le festival, il n'est pas pour toi. En fait, et pour nos oui. jeunes lecteurs et nous pour nos jeunes bénévoles, pour les pour les gamins qui bah, qui effectivement ont, ont commencé à écrire de la fanfiction en Harry Potter et qui se rendent compte que leur autrice c'est une catastrophe, c'est une connasse, et on va leur dire venez, vous pouvez écrire ce que vous voulez parce qu'on va vous montrer les auteurs qui ont 30, 40, 50 ans qui sont là, qui sont battus et vous allez pouvoir faire pareil ou vous allez pouvoir faire encore mieux quoi. C'est ça oui. ce qu'on veut faire. Et après, oui, donc, si, les, si les hétéros aussi veulent venir au festival, ils, sont, ils peuvent venir, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas là, le public. Mais, parce je... parce qu'effectivement, alors moi, ce qui me frappe avec les histoires d'entre-soi, c'est que par exemple, si je prends de très jeunes queers euh, qui n'ont pas de problème, qui sont entre-queers, mais euh, par définition, si j'ose dire, et euh, qui ont l'impression que c'est peut-être un problème, j'allais dire, de vieux, bon, enfin, il ne faut pas exagérer non plus, mais qui est. Enfin, je sais pas. Je pense, je sais pas, le docteur pralinus pour prendre un exemple, qui, pour lui, c'est de, ça va de soi qu'on est queer et qu'on peut pas être autre chose. Et son monde est queer. Les gens avec qui il vit sont queer. Il vit dans un monde entièrement queer. Donc, c'est pour ça que je pensais à cette espèce de joie quand même d'entre soi, etc. Mais malgré tout, ce que tu as dit, c'est on va reprocher aux gens d'être divisés. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à avoir le mot, un hein, L G B T Q. I T N T T étoile t, t. voilà donc on va reprocher aux gens ça mais est-ce que justement l'intérêt ça c'est vraiment la théorie de Donna Haraway que j'ai un peu développé dans dans mon essai sur la fiction transformatrice euh, réparatrice mais ça c'est Emily hein, fiction réparatrice fiction euh, comment dire euh, comment la fiction va-t-elle nous réparer hein C'est quelque chose qui est très important en ce moment. Va-t-elle nous transformer Va-t-elle aider à cette transformation Donc, que disais-je Oui, c'est entre soi. Euh, c'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément d'accord. C'est les autres qui reprochent constamment aux gens d'être divisés. C'est. Je sais pas penser simplement à politiquement les espèces de dirigeants qui disent « oui, euh, la coalition est divisée, les gilets jaunes sont divisés, nanana, nanana est divisée ». Est-ce que c'est pas justement une force Cueillir, euh, j'allais dire, des gays transphobes, ça paraît un peu provocateur de le dire comme ça, mais est-ce que ce n'est pas une force que justement euh, les, les personnes qui se définissent comme étant, euh, comment dire, euh, minorisées constamment, se regroupent et puissent parler entre soi, justement, euh, avec toutes leurs différences, l'envie de se prendre le bec. Est-ce qu'on n'a pas le droit de taper sur un copain avec qui on n'est pas d'accord, comme les hétéros Voilà, c'est ça la question finalement. Chose un peu rapide, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez on a, enfin, on a besoin d'espaces de non-mixité pour pouvoir s'exprimer, pour, se, pour se dire « bon, ben là, je suis avec des gens comme moi, donc je n'ai pas besoin de leur réexpliquer par A plus B avant, enfin, en préambule à toute discussion, ce que je suis, comment je fonctionne, etc. » Ils sont déjà au courant, ils sont pareils, donc on va pouvoir parler de tout et n'importe quoi sans avoir constamment ce poids de, de la différence. Je ne sais pas si… Voilà, si donc ça va énormément aider cet entre-soi. Ouais. Ça ne veut pas, pas dire du que tout. tout le temps, au quotidien, on veut rester dans l'entre-soi. Mais il y a des moments où ça fait du bien. Et c'est très important. Ouais. Et ça, on le sait depuis les années 70, hein, avec les histoires de groupes non mixtes, où les femmes pouvaient s'exprimer à l'époque sur des, des problèmes de, oh, purement féminins. Même, mmh. même avant, en fait, parce qu'on dit, là, avec l'actualité, on dit que Martin Luther King était un parangon de la, non de la mixité et tout ça. En fait, c'est faux. Hein. Il a mmh. dû refaire, re, re, organiser des, organi des réunions politiques en non-mixité parce qu'il s'était rendu compte que quand il y avait des Blancs, il y avait un travail de pédagogie qui était tellement lourd à faire et de dire aux au, au blancs qui étaient là, « Mais attends, oui, mais c'est pas vraiment votre faute, tout ça. » de les rassurer constamment, mais c'est insupportable. » Et dans les milieux queer c'est pareil. Mmh. Oui. Par exemple, oui, Sam Boursier dit, j'en ai assez de faire de la pédagogie. Oui les gens ont se Il fait de fureur, de rage, ras-le-bol, quoi. On n'est pas là pour leur expliquer tout depuis le début, euh, que les gens fassent un effort. C'est vrai que. Bon, il bah, il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que euh, chacun, chacune. Il y avait une question sur le, de... oui, sur le nom oui. de plume. Je ne sais pas si tu as vu, je l'ai envoyé. Ah non, je ne l'ai pas vu passer, celle-là. Dit, euh, une question de que je... Catherine Chécher qui euh, disait, vous parliez du nom de plume pseudonyme ah, oui. sous lequel on écrit. Comment le choisissez-vous? Se donner un nom, c'est tout de même un acte important. Ce nom va rester. Euh, oui. va t il malgré l'évolution dans le temps euh, Oui, oui, oui, oui, oui. Voilà. Que, que alors, vu. Pour moi, le, la réflexion sur le nom, en fait, je pense pas que le, le nom soit quelque chose d'important, en fait. Pour moi, on peut changer de nom comme on change de. Comment change de vêtements parce que les, le nom, c'est une partie de sa vie, mais c'est aussi, une, aussi une, une partie de sa vie qui peut mourir ou qu'on peut abandonner. Et euh, si à une époque, euh, je me sens très à l'aise dans, dans des jeans noirs moulants, est-ce que je suis condamné à porter à vie des jeans noirs moulants euh, Je pense pas. Et donc, pour moi, le, le nom, j'ai changé plusieurs fois de nom, en fait, et officiellement et dans la littérature. Donc, est-ce que, est que je suis obligé de garder mon nom Je pense pas. En fait, ça fait partie pour moi des, des étapes ou des choses. Enfin, sans forcément que la personne que j'étais meure avant, mais d'une certaine façon, c'est pas très grave en fait. Donc, c'est vrai que pour moi, le, la, la problématique de se choisir un nom n'est pas aussi importante que c'est pas un nom qui va me rester forcément à vie, en fait. Quelle Fluidité, et oui, mmh. et notre Sybille est un bel exemple. Sybille hein. Marquito qui a environ 250 000 noms. Est-ce que vous êtes d'accord euh, les deux Alors, je, je suis d'accord avec la réflexion, mais moi, c'est totalement le contraire. <rire> <rire> je, vais, je vais pouvoir beaucoup évoluer. Euh, euh, je fais, là, j'ai l'impression de faire un communique de parents, euh, tellement ça évolue. Mais mon nom, <rire> c'est mon nom. Voilà, j'ai une. Euh, c'est le nom que mes parents ont choisi euh, et, et je suis en phase avec et je me vois pas emporter un autre. Donc, c'est un peu paraître un peu bizarre, effectivement, euh, surtout quand on parle de, de transition ou de nom d'auteur. Mais que ce soit dans la transition ou dans le nom d'auteur, ben non, euh, même si un jour je suis vraiment auteur et pas autrice, que je décide « ouais, cette fois je suis, je suis auteur ben », ce sera Célia, ça continuera parce que voilà, c'est mon nom. Moi, c'est encore différent hum. C'est simple, on m'a prénommée Nathalie à une époque où une fille sur six était prénommée Nathalie, ce qui fait qu'à chaque fois que dans la cour d'école, on criait mon prénom et que je me retournais, c'était jamais pour moi. Je me suis sentie très vite dé dé détachée de ce prénom, à ne plus réagir quand je l'entendais. Dans ma famille, on me donnait des diminutifs, des petits noms, donc de toute façon, on m'appelait comme ça quand il fallait me gronder, donc je n'ai pas associé grand-chose de positif à ce prénom. Et, et, et pendant déjà très jeune... Je me sentais dépossédée de mon prénom et je ne savais pas comment je m'appelais. Et chercher un nom a été une quête pour moi qui a duré des années. Et, euh, et au final, j'ai trouvé, je sais pas, Serian, ça a été une illumination qui est venue à un moment donné. Et c'est le nom avec lequel je me sens enfin bien. Voilà, surtout le diminutif serre qui revient dans plein de mes personnages, qui est un son qui, pour moi, signifie énormément. Tous ces homonymes me parlent et correspondent à quelque chose dans ma vie. Et donc euh, donc voilà si c'est maintenant le travail c'est vu que j'ai commencé à construire une certaine notoriété autour de, de mon nom de naissance euh, le travail c'est de, de réussir à inclure euh, le nom mon nom à moi que, que je me suis euh, trouvé euh, pour, euh, pour que ça ne nuise pas non plus euh, à, à mes livres donc, il y a un Et Serian, euh, ça vient d'où Enfin, Bon, Broussaille, ça vient sans doute d'une joyeuse barbe, je sais pas. Non, non, rien à voir, mais... Ah. <rire> C'est un vieux personnage de bande dessinée en fait. Euh... Et mais en même temps, il y avait le côté chez moi broussailleux parce que je, je suis avec le temps en fait. Je suis quelqu'un qui paraît ordonné, mais je suis extrêmement chaotique. Et je sais que ça tout foisonne en fait autour de moi. Je, vous le voyez pas parce que j'ai tout bien rangé, mais il y a des post-it partout chez moi. Il y a des il y a des choses rangées dans, dans tous les sens. Et, et c'est vrai que je suis, une, je, je suis <rire> en fait je suis un chaos ordonné en fait donc. je... <rire> Ça se voit pas, oui, mais le, le, bon. la Broussaille me convient bien. Et il euh, y avait ce côté, euh, y avait ce côté euh, pff, un peu épicène chez Broussaille. On ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme. Et, euh, et ça me plaît bien aussi d'avoir euh, des noms épicènes, en fait. Oui, c'est ça, c'est la recherche des noms épicène Et Serian, le cerf, est-ce que c'est le dieu ah, bah, je, de... je suis de seredan qui est le, le, le personnage qui est le plus proche de moi dans tous mes écrits. Euh, et, et, mais bon, on peut, on peut se rendre compte aussi que dans un autre livre, à un moment donné, je mets un personnage féminin qui a, qui a quelque chose de moi puisque c'est pas une humaine et elle, je l'ai appelée Serdane. Enfin, j'ai toujours, j'ai toute une, une déclinaison de noms qui commence par Serre et, euh, et au début, je, dans, donc dans FF14 qui est le MMORPG auquel je joue, mon personnage, quand je l'ai créé, j'avais créé Serdane tel que je le vois et je me suis rendu compte que en étant moi, J'étais quand même pas lui. Et il me fallait un nom qui soit vraiment qu'à moi, qui, qui soit pas lui, parce que lui, c'est le personnage du roman c'est pas moi donc c'est très important pour toi manifestement oui. le nom ça n'est pas forcément manifestement en fait c'est pour certains certaines c'est pas très important c'est une fidélité à sa famille c'est une invention etc mais bon on peut disons conclure que le nom c'est quelque chose qui reste malgré tout assez plastique et avec l'envie sans cesse peut-être de, de se transformer alors c'est peut-être bon alors avant de vous donner rendez-vous salut les queers on vous donne rendez-vous à Strasbourg alors ce sera quand c'est festivals? Euh, 18 septembre et on fait un salon ouvert sur Discord dans, dans 20 minutes. Ah très bien, donc rendez-vous sur Discord dans 20 minutes. Alors, et on il sera reste... aussi présent à la, oui. y a, à la Convention euh, euh, en ligne qui aura lieu au mois de juillet. D'accord, donc tout le monde est en ligne, hein, et on est sur Discord. Donc, effectivement, alors bon, bah, euh, quelques minutes pour ne pas conclure, pour euh, insister sur le caractère extrêmement fluide euh, de, de, des identités queer, euh, sur le fait que pour certains, certaines, ça veut simplement dire qu'on est contre le binarisme social insupportable, que tout le monde nous rebat et qu'on en a assez, et que voilà, et pour d'autres, au contraire, c'est quelque chose de, de beaucoup plus politique, de beaucoup plus travaillé, de beaucoup, qui, qui œuvrent une réflexion commune, mais euh, peut-être là on en est à queer de tous les pays, euh, unis, et de toutes les couleurs, de peau et de tout, ces, tout ce que vous voulez, unissez-vous. Euh, se définir comme queer, comme disait Marcel Duchamp, être artiste c'est se définir comme artiste, bon bah, après tout, être queer c'est peut-être se définir comme queer. Oui, vas-y <rire> T'as as une minute Non non ah j'ai cru que quelqu'un parlait oui. que bah, pas... on, peut, on peut se refaire les Rainbow Warriors de, de Yardal mais en, en littérature oui, parce que c'est complètement que improbable. Oui, cette alliance où tout le monde est… Mais euh, je sais pas, je peux finir sur Anna Arendt qui disait qu'un des grands plaisirs de la vie sociale, de l'agora, euh, c'est justement, euh, c'est ça, et on n'a pas de raison de s'en priver, les petites querelles, les petites alliances, et je suis allié avec machin, et puis je me désallie, et puis je suis allié avec quelqu'un d'autre. Cette espèce de joie de la vie euh, sociale pour laquelle les Grecs quand même ont été prêts à sacrifier une partie de leurs contemporains qu'ils ont transformés en esclaves, en affranchis, etc., tout ça pour le plaisir d'être, alors en l'occurrence des mecs, hein, il y avait une pauvre vestale certes au fond du, du de, de théâtre, mais bon, euh, peu importe, mais en l'occurrence la joie d'être sur une place publique qui soit la nôtre. Et c'est là-dessus que je vais donc terminer euh, le streaming, si toutefois mmh. le streaming s'achève. Oui, bah, on va pouvoir dire au revoir en fait. Alors, on peut dire ouais. au revoir à tout le monde. Euh, donc, euh, les questions, on n'en a pas trop loupé. Non, je crois pas. Donc, euh, bon, à non, vous la, bon, à vous l'antenne, comme a, vous dire. Ouais, ouais. À vous les studios. Bah, à vous les studios. Et, et, et merci encore à chacun. Merci, bon merci d'être là et merci d'avoir répondu avec tant d'honnêteté et de gentillesse à mes questions largement improvisées. Et merci à toi. Merci. merci. Bon, euh, bonsoir à tous. Bonsoir.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 de la lumière ça fait un teint blanc de un teintablement blanc de vampire là. c'est bien on est les enfants de la nuit en tant que oui là là ça fait vraiment enfant de la nuit Puis derrière j'ai ma moustiquaire dans laquelle je, je prépare mon repas du soir de moustique je les capture et je les dévore. Alors. En tout cas, toutes les caméras marchent. Le micro marche. C'est rien, pas un peu dans le noir. Si, attends, je vais essayer de mettre un peu plus de clarté. Ça serait peut-être pas mal. C'est pour faire contre avec mon, mon, mon vampirisme natif. <rire> <rire> je, je vais encore J'ai chaud, j'ai mal à la tête. Et si je veux aérer, je suis obligé de baisser le volet. Sinon, mes chats se sauvent. Oula, on entend mal. Il y a ah. eu du Larsen. Vous avez eu, entendu le Larsen Non, non, non, non. non, non c'est parce que j'ai oublié d'appuyer sur la touche. Ah d'accord, c'est mal. <rire> donc je disais, j'ai mal à la tête et j'ai chaud. Et donc... Pour avoir de l'air, je suis obligée de fermer mon volet parce que sinon… Non, mais ça je... ira. Mais je vais ouvrir un peu plus la porte pour avoir plus de lumière depuis la fenêtre du couloir. Tu sais, moi, j'ai le chien qui peut se mettre à aboyer comme un fou à tout instant, sans que… Comme je suis seule dans la baraque, je peux pas le confier à quelqu'un. Voilà. Donc, euh, bref.